Bonsoir. Nous sommes ravis de, de vous proposer cette conférence ce soir. Nous sommes en direct depuis Océanopolis, dans le pavillon tropical d'Océanopolis. Et nous allons aborder ce soir la notion du temps, du temps en biologie, notamment en biologie marine. Et avec nous ce soir pour en parler, Audrey Matt. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons aborder ensemble... Nous allons aborder ensemble, du coup, les organismes marins ont-ils le rythme dans la peau euh, Audrey, pour resituer un petit peu, euh, du coup, tu es euh, chercheur en écophysiologie marine, tu as travaillé en Belgique, aux états unis en France, et euh, tu t'es intéressé notamment à la façon dont les organismes marins s'adaptent à leur environnement et également comment ils perçoivent les différentes pressions naturelles, anthropiques, comment ils s'adaptent finalement à leur environnement. Mais j'en dis pas plus, je te laisse nous présenter cette conférence. Merci beaucoup, Lionel. Donc, euh, oui, effectivement, c'est le, le sujet de mes travaux, c'est comment est-ce que les organismes s'adaptent à leur environnement changeant, que ces changements résultent euh, de, de cycles naturels ou de pressions anthropiques. Et ce soir, pour la conférence, je vais surtout vous parler de, de la partie cycle naturel et euh, particulièrement du temps pour les, organismes, pour les organismes marins. Alors, quand on veut en fait euh, parler du temps, ça paraît extrêmement évident. Le temps, on en a une, une expérience intime, tous les jours, à bah, toutes les heures, à toutes les secondes, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est presque dire l'évidence de parler du temps. Et pourtant, et pourtant c'est pas si simple. Euh, déjà, si on interroge en fait, euh, le Larousse en ligne, il donne euh, 11 définitions généralistes pour le mot « temps », plus toutes des définitions euh, spécifiques à certains domaines. Euh, parmi ces définitions, le temps, ça désigne en fait, euh, euh, la répétition, ça désigne aussi euh, l'instant « t », ça désigne également euh, la durée, euh, juste pour en euh, donner euh, quelques, quelques éléments. Et, euh, et même si cette expérience est quelque chose que l'on ressent euh, tous les jours, c'est quelque chose qui scientifiquement n'est pas si simple que ça à définir, et ce n'est pas propre à la biologie. Déjà, si on s'intéresse euh, à la physique, en fait, il y a encore euh, chaque année des, des, des livres, des écrits qui sont produits sur la, sur la notion du mot « temps euh, ». Le temps, par exemple, il, il passe, il s'écoule, mais il est toujours là. Il euh, y, y a cette notion assez particulière en physique. Alors, je ne suis pas physicienne et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais par exemple, je vous propose ici, en fait, euh, deux, euh, deux livres, si ces notions-là de, de temps, de ce que c'est, de ce que ça définit, vous intéressent. Euh, L'un produit par Étienne Klein et l'autre par Carlo Rovelli. Et entre autres, de manière assez surprenante, dans l'ordre du temps, euh, Carlo Rovelli propose qu'en fait, le temps peut-être n'existe pas, que dans les, euh, des, dans les équations fondamentales de la physique, le temps puisse ne pas apparaître et que notre expérience du temps ne soit que l'approximation d'une approximation d'une approximation, approximation. Et qu'en fait, il a cette phrase assez surprenante que, que je vous ai remise là, qui est « peut-être que l'émotion du temps, c'est précisément ce qui est pour nous le temps ». Donc voilà, un concept qui paraît extrêmement simple et pourtant pas si euh, évident à appréhender, et aussi, j'en vous pour depuis un an et le début de la crise sanitaire, je ne compte pas le nombre d'articles que je n'ai pas vu passer dans la presse, entre autres, sur euh, notre euh, ressenti, comment est-ce qu'on trouve le temps. Parfois, on le trouve long, on le trouve morne, on le trouve, euh, à certaines autres occasions, on peut le trouver rapide, notre rapport au temps, notre rapport au sommeil. Euh, toutes ces notions-là, en fait, on en est entouré. Euh, moi, je vais m'intéresser de manière plus particulière au temps en biologie. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas physicienne, même si ces questions-là sont euh, hyper euh, importantes. Mais quand on parle du temps en biologie, en fait, c'est euh, deux choses. Euh, pour paraphraser, pour le coup, euh, euh, Rofélie et ce qu'il disait de la physique, c'est comment est-ce que les espèces existent dans le temps Et ça, c'est l'écologie. Et même avant que l'écologie ne soit euh, qualifiée d'écologie, euh, l'être humain en avait une notion assez, euh, assez claire. Les, nos ancêtres ont très tôt dû maîtriser euh, le temps pour euh, l'agriculture. Euh, semer et récolter devait se faire au moment opportun. Donc, il y avait au moins l'appréhension la, la, des saisons. Et assez vite, en fait, il y a eu des calendriers dans l'Antiquité. Euh, les Romains, les Grecs avaient déjà, alors, des calendriers certains parfaits, mais des calendriers qui permettaient de donner les, les repères principaux. Le temps a jalonné euh, bah, les temps. Euh géologique, puis l'étang de l'être humain euh, et, et le ressenti qu'on en a, et j'aime aussi bien cette, euh, cette horloge par exemple qui est proposée, qui est euh, l'horloge florale de l'inné qu'il a fait euh, au XVIIIe siècle, et en fait il proposait, c'est un, un, une sorte de jardin hypothétique, euh, qu'il proposait euh, en fait en plantant des fleurs qui s'ouvrent ou se ferment à des heures précises de la journée, on pouvait connaître euh, l'heure, euh, l'heure du jour. Euh, les premiers, euh, tout ça, c'est en fait plutôt la description des travaux de comment les espèces vivent dans le temps, c'est hyper important. Moi, ce que je vais surtout aborder avec vous, c'est l'autre question qui est plutôt celle de comment le temps existe dans les espèces. Et c'est la notion de chronobiologie. C'est une science qui est beaucoup plus récente. Alors, les, les premières expériences sur le sujet sont aussi apparues vers le 18e siècle, mais c'est une science qui est née en tant que telle plutôt vers, vers les années 1950-1960. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez proche. Et déjà pour en fait vous expliquer ce, ce que c'est que la chronobiologie, je voudrais vous demander quelle heure il est. Alors bien sûr vous êtes chez vous, je ne m'attends pas forcément à avoir une réponse comme ça, mais si vous vous demandez quelle heure il est, peut-être que vous le savez parce qu'en fait vous venez de jeter un coup d'œil à votre montre, euh, un coup d'œil au coin de votre ordinateur, euh, le clocher de l'église, enfin nous on, est, on a des horloges en permanence. Mais si vous réfléchissez, les... Alors, soit pour ceux qui ne sont pas collés à leurs horloges, soit pour ceux euh, qui s'en détachent pendant les vacances ou, ou à d'autres moments, on a une notion du temps. Parfois, c'est euh, après le passage du facteur, donc après quelque chose qui s'est produit, euh, après avoir déposé les enfants à l'école. Euh, on peut avoir aussi une expérience encore un petit peu différente. C'est euh, Si vous mangez à des heures assez régulières chaque jour, en général, vous avez faim un petit peu avant l'heure du repas. Votre corps sait que... Cette heure-là arrive. Ça peut être aussi éventuellement euh, votre chien, si vous en avez un, ou, ou votre chat qui va vous attendre à la porte avant votre heure d'arrivée, si vous arrivez à la maison tous les jours. Toutes ces notions où, en fait, le temps, on le connaît sans nécessairement euh, le mesurer via des horloges. Et c'est ça, la chronobiologie. Alors, la chronobiologie, ça s'intéresse au rythme biologique. Alors, un rythme biologique, de manière assez simple, c'est la variation cyclique d'un paramètre biologique. Et le paramètre, on prend absolument ce qu'on veut comme paramètre. C'est l'idée, donc là, si je prends le, le graphe de gauche, c'est une, une sinusoïde. C'est l'idée qu'en fait, la biologie ne se passe pas à paramètres constants, mais qu'elle évolue dans une gamme de régulation. Donc, il y a un, manu, un minimum et un maximum quand on mesure des paramètres et que ces minimums et maximums ne sont pas répartis de manière aléatoire, mais de manière régulière. Et puis alors, évidemment, pour parler de rythme, il faut qu'il y ait une période, c'est-à-dire que les choses se reproduisent de manière régulière. Ceci étant, là, par exemple, sur l'équation, enfin, pas l'équation, le graphe de gauche, je montre une sinusoïde. Euh, tout épisode régulier peut être un rythme, comme par exemple, à droite, des battements cardiaques. La forme de ce rythme peut être variable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les cycles environnementaux ont favorisé la sélection d'horloges biologiques. Et c'est devenu vraiment une propriété fondamentale du vivant. On retrouve les, ryth les rythmes biologiques dans tous les taxons étudiés jusqu'à présent. Des cyanobactéries aux vertébrés, et ça inclut nous, les humains. Et il y a vraiment trois aspects clés quand on parle de rythme biologique. Euh, un rythme biologique, c'est une horloge d'abord endogène, c'est-à-dire que c'est produit dans notre organisme. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas quelque chose qui est appris, ce n'est pas quelque chose qui est dicté par l'environnement, c'est quelque chose qui est propre à notre biologie. Ensuite, elle est entraînée par les cycles environnementaux. On, on appelle ça des Zeitgeber, en fait, ça vient de l'allemand et ce terme signifie « donneur de temps ». Et ces donneurs de temps vont transmettre un signal à l'organisme qui va capter ce signal et pouvoir se synchroniser avec l'environnement. Toute l'utilité étant effectivement d'évoluer de, de, avec son, environ, son environnement, d'être synchronisé plutôt que euh, d'évoluer en roue libre. Quoi. Et ensuite, euh, un caractère aussi important, c'est que ces rythmes sont compensés par rapport à la température. j'y reviendrai dans une secondes, mais qui fonctionnent à, à la même vitesse, quelle que soit la température. Les rythmes, c'est valable du niveau moléculaire jusqu'au niveau de l'organisme. C'est valable dans chacune de nos cellules. Et on considère qu'ils ont une valeur adaptative, c'est-à-dire qu'ils permettent d'orchestrer notre physiologie plutôt que de subir les changements réguliers. Alors pour présenter les principes généraux, je vais d'abord faire de l'anthropocentrisme, enfin en fait nous parler de ce qui nous concerne directement avant de pouvoir venir aux organismes marins. Parce qu'en fait, la chronobiologie, elle est surtout apparue. Enfin, les connaissances principales qu'on a aujourd'hui, c'est sur les organismes terrestres. Et c'est en vous exposant ces principes-là que je pourrais ensuite vous expliquer où on. En, où on on se place euh, en marin. Donc je reviens sur les aspects caractéristiques. Donc quand je disais par exemple des horloges endogènes, c'est donc un rythme qui nous est euh, propre. Donc par exemple, au niveau de l'être humain, déjà, il y avait euh, un Français, Michel Siffre, qui en 1962 euh, s'était euh, fait enfermer, enfin enfermer, c'était retroupé, hein, confiné pour le coup, euh, volontairement dans une grotte euh, en Italie. Et il y a passé euh, 58 jours complets, Enfin, 5, 58 jours euh, calendrier, complet, sans aucun signal extérieur. Par contre, il avait un téléphone qui lui permettait de donner des contacts à la surface et de dire quand il était réveillé quand il n'était pas. Quand il est sorti de là, euh, donc il est rentré mi-juillet, euh, mi quand il est sorti de là, mi-septembre, il pensait en fait y avoir passé euh, 33 jours au lieu des 58. Lui, il était convaincu qu'il avait passé 33 jours. Il pensait qu'on était le 20 août, en fait, quand il en est sorti. Ça a été une première, euh, une première façon de montrer qu'il avait quand même gardé une activité régulière, mais qui n'était plus... Euh, Synchronisé par quoi que ce soit. Euh, Jürgen Aschoff, c'est un Allemand, est, il est considéré comme, un des, enfin, comme le, un des pères de la chronobiologie, et il a fait de nombreuses études, entre autres justement chez l'être humain. Il avait construit un bunker euh, souterrain aussi, avec aucun signal extérieur, euh, dans la de Munich, et pendant plus de 20 ans, il a étudié euh, plus de 400 volontaires qui sont venus là, et ça a permis de donner plein d'informations justement sur le temps interne de l'être humain, au niveau cognitif, comportemental, physiologique. Et puis, en fait, ce n'est pas une question si lointaine que ça. Vous avez peut-être entendu parler du projet Deep Time. Il y a actuellement euh, 15 personnes qui sont, euh, je sais pas si on veut dire enfermées, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui sont euh, sous terre euh, dans une grotte euh, à Longbrive, dans l'Ariège, pour 40 jours et de nouveau pour euh, réaliser des études sur notre rapport au temps. Donc, cette notion, en fait, euh, elle est assez, anci enfin, assez ancienne, euh, non à l'échelle de la science, mais euh, elle a déjà quand même euh, 60, 70 ans et on voit qu'elle nous intéresse encore aujourd'hui. Et en fait, dans les choses qu'ils ont entre autres mesurées, on estime actuellement que l'horloge, euh, la valeur de l'horloge euh, chez euh, l'être humain, c'est en fait, notre temps propre tourne autour de 24,2 heures. Alors ça varie euh, d'un être humain à l'autre, mais globalement c'est la valeur euh, moyenne entre 24 et 25. C'est pour ça typiquement qu'il est plus facile de voyager vers l'ouest que vers l'est. Quand on voyage vers l'ouest, euh, en avion en tout cas, pas, pas à l'échelle de la voiture, mais si on fait un gros voyage avec un décalage horaire vers l'ouest, notre horloge a tendance à fonctionner en un peu plus de 24 heures. Donc c'est plus simple pour elle de faire une journée plus longue que voyager vers l'est et de devoir faire une journée plus courte. Euh, après, il y a quelques personnes qui, ont une, qui, qui peuvent avoir une horloge propre fonctionnant en un peu moins de 24 heures. Eux, ils vont préférer voyager vers l'est que voyager vers l'ouest. Mais c'est aussi cette horloge propre qui nous fait ressentir le décalage horaire. Et on considère généralement que pour une heure de décalage horaire, il faut une journée pour recaler notre horloge. Ensuite, on dit que les horloges, elles sont entraînées, c'est-à-dire synchronisées par l'environnement. C'est ce que montre ce graphique. En fait, euh, sur la première partie, donc les zones de noir, c'est... Euh, enfin, c'est la, la nuit, la zone orange, c'est la journée. On voit que là, c'est un organisme diurne. Il va être calé sur son environnement. Si ensuite, on retire complètement la lumière et qu'il est tout le temps dans l'obscurité, il va se décaler progressivement de jour en jour. C'est ça, cette idée d'entraînement, en fait. Euh, L'activité va se décaler de manière euh, particulière. Ça ne va pas se passer n'importe comment. Et ce n'est pas complètement anodin non plus. Euh, là, ben, nous, nos journées, en général, là, pour le moment, on a, on a juste passé les équinoxes. Il doit faire un peu plus de 12 heures de, de, de jour actuellement. mais ben, On est plus ou moins sur un, un schéma 12 heures, 12 heures. Mais par exemple, le graphe de droite, il n'est pas hyper lisible, mais un, un, il date des années, fin des années 80. C'est une étude qui a été mont... où ils ont montré qu'ils arrivaient à entraîner un rythme très précis de 24 heures chez une espèce d'écureuil en leur présentant seulement un pulse lumineux d'une seconde sur 24 heures. Et ce pulse lumineux d'une seconde sur 24 heures suffisait à les synchroniser parfaitement avec leur environnement. Donc la lumière, c'est quelque chose d'assez puissant pour nos horloges, en fait. Et puis finalement, quand on dit que les rythmes sont compensés par rapport à la température, généralement en biologie, si vous augmentez la température de 10 degrés, les processus enzymatiques vont deux fois plus vite. Ce n'est pas le cas pour les horloges. Et en même temps, finalement, alors, ça a compliqué la compréhension au tout début de la chronobiologie. Ça a compliqué un peu la compréhension euh, du mécanisme. Mais finalement, c'est assez pertinent. Ce ne serait pas hyper pratique que notre organisme ait un temps différent euh, selon qu'on est euh, sous la enfin, à la plage sous les tropiques ou euh, au sommet du Mont-Blanc. Donc, en fait, c'est ce qui permet d'avoir une horloge avec une période constante. Le rythme peut être un, un peu modifié, mais la période de ce rythme euh, reste constante, quelle que soit la température. Je vous disais, les bases qu'on connaît essentiellement sur les rythmes biologiques nous viennent de la chronobiologie terrestre et de la caractérisation de l'horloge circadienne. Et circadienne, ça vient de circa, à peu près, dixième le jour. Donc c'est cette idée que cette horloge fonctionne en à peu près 24 heures lorsqu'elle n'a aucun signal environnemental. Et en fait, les, le, le fonctionnement de cette horloge au niveau moléculaire, c'est des gènes dont l'expression aussi. Donc il y a des boucles de rétrocontrôle dans la transcription et la traduction donc, si, si c'est un peu loin par rapport à ce que vous pouvez avoir, dans, dans, dans, dans, enfin, dans, si, si, si, si c'est trop précis, de manière euh, plus simple, on peut simplement dire que c'est l'expression de ces gènes qui varie. Ils sont exprimés à certains moments, ils ne le sont pas à d'autres. Et ce mécanisme-là a d'abord été mis en évidence chez les mouches, mais il s'est révélé être tout à fait répandu dans le vivant. En fait, c'est, n'est pas forcément toujours les mêmes gènes, mais ce mécanisme de boucle de rétrocontrôle est, est omniprésent euh, chez, euh, dans tous les taxons. Et c'est pour ça que ça a valu, en fait, à ses découvreurs le prix Nobel en 2017. Euh, donc euh, Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Jung. Ce, ce mécanisme est tellement essentiel dans le vivant qu'on l'a vraiment retrouvé chez, chez toutes les espèces. Depuis, ceci étant, on s'est rendu compte que le réseau moléculaire était un peu plus complexe que ce que les premières expériences avaient montré. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, des cycles épigénétiques, des cycles redox, des régulations moléculaires euh, après la transcription, après la traduction. Entre guillemets, peu importe, le cœur de l'horloge reste ce mécanisme assez simple, sur lequel se grève toute une série d'autres processus. Euh, chez les mammifères, on a aussi mis en évidence qu'il y avait une horloge centrale. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les fibres rétiniennes se séparaient au niveau de l'hypothalamus et euh, qu'elles arrivaient dans ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. Parce en fait, c'est deux petites structures qui se trouvent au-delà du euh, euh, chiasma optique. Et c'est à ce niveau-là qu'en fait, elles centralisaient le temps euh, des mammifères. Pour autant, il y a quand même une horloge dans chaque cellule et dans chaque tissu. Donc, euh, le foie a, a un fonctionnement horloger euh, particulier qui n'est pas celui du cerveau, qui n'est pas celui des autres organes. Mais cette horloge centrale permet de synchroniser euh, l'ensemble de l'organisme, en fait. Et puis, finalement, les, les, les rythmes sont hyper présents. Les rythmes, par exemple, chez la souris, ils ont mis en évidence qu'à euh, peu près 50% des gènes présentaient des oscillations circadiennes dans au moins un organe. C'est-à-dire que ça touche absolument la totalité de la physiologie des organismes, en fait. Alors, ils sont mis présents en physiologie. Bah, je vous le disais, particulièrement, entre autres, chez l'humain. Euh, déjà, dans notre physiologie normale, on l'expérimente tous les jours, nos cycles d'activité-repos, euh, mais on a également des cycles de température, euh, des cycles hormonaux, euh, des cycles métaboliques. C'est également hyper présent dans tout ce qui est maladie, euh, il y a pas mal de maladies qui sont des maladies épisodiques, comme l'asthme, des attaques cardiaques, l'épilepsie. Il y en a certaines qui se produisent préférentiellement à certaines périodes du jour ou de la nuit. Euh, des perturbations de l'horloge circadienne sont connues pour favoriser certaines maladies métaboliques, comme l'obésité ou le diabète de type 2. Certaines infections parasitaires sont typiquement liées à, à nos horloges. Par exemple, la maladie du, du sommeil elle est produite par un parasite qui est sous contrôle de l'horloge circadienne. Nous, on connaît aussi, on a notre horloge circadienne et la maladie elle-même est un trouble circadien. Donc on retrouve ces rythmes à, à tous ces niveaux-là. Les troubles du sommeil, dans beaucoup de cas, il s'agit d'une maladie qui touche à l'horloge circadienne. Certaines maladies mentales, la dépression hivernale par exemple, est liée à un manque de lumière. Et finalement, par exemple, le cancer, l'Organisation mondiale de la santé a considéré que le travail posté perturbait suffisamment la physiologie pour qu'on puisse considérer qu'il soit potentiellement cancérigène. Ça va même encore plus loin que ça, sur tout ce qui est pharmacocinétique et toxicité. Il y a certains médicaments, en fait, ils sont hyper efficaces à certaines heures de la journée, mais ils sont toxiques à d'autres moments. Et pourtant, c'est quelque chose qui est encore assez peu pris en compte. Euh, sur, euh, en, une étude avait montré en 2018 que sur les 50 médicaments les plus prescrits aux États-Unis, seulement 4 d'entre eux euh, étaient euh, étiquetés avec un temps optimal euh, d'administration. Et pourtant, la chronothérapie suggère de plus en plus que si on veut donc améliorer l'efficacité et baisser la toxicité de certains composés, eh bien, il faut prendre en compte ce, ce temps euh, que nous avons et qui, qui existe également dans, dans le métabolisme euh, des médicaments. Je vous le disais, les rythmes sont considérés comme adaptatifs, euh, d'une part parce qu'ils sont donc vraiment omniprésents dans le vivant, euh, et que formellement, alors pas mécanistiquement, ce ne sont pas les mêmes gènes chez, tous les, chez toutes les espèces, mais le mécanisme sur le fond, c'est le même. Le rythme circadien, ils ont montré chez des espèces de mouches qui se maintient pendant plus de 600 générations qui sont élevées dans des conditions constantes. Lumière constante, par exemple, 600 générations après, elles ont toujours un rythme circadien bien présent. Que dans des conditions impériodiques, les rythmes sont possibles ou pas. Alors là, je vous ai mis deux exemples. Celui de gauche, c'est le ratopnu. C'est un organisme qui vit sous terre, qui voit peu ou peut-être jamais la lumière et qui pourtant a un métabolisme hyper synchronisé. Ça montre vraiment toute cette importance dans le fait d'orchestrer la physiologie plutôt que de subir. Et de séparer aussi potentiellement des processus qui ne sont pas hyper pertinents ensemble. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller produire les protéines liées au sommeil quand on doit être hyperactif. Enfin, C'est juste hyper contre-productif. Donc on voit qu'en fait, ça peut être encore pertinent pour des organismes plus forcément dans un environnement cyclique. Mais chez d'autres espèces, par exemple des, des espèces de rennes, ils se sont rendus compte que pendant les périodes de jour et de nuit continues au-delà du cercle polaire, certains n'expriment plus le rythme. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus d'horloge, mais en tout cas, elle n'a plus d'utilité à être exprimée. Donc on retrouve une certaine variabilité dans la nature sur ces rythmes-là. Et vraiment cette idée d'orchestrer plutôt que de subir, euh, il y a une hypothèse qui propose que les organismes atteignent leur optimum physiologique quand leur période propre est proche de celle de leur environnement. Ils avaient montré ça entre autres avec des cyanobactéries. Alors ils avaient sélectionné certaines souches qui avaient une période propre de plutôt en 21h, heures, 22h, heures, 24 heures ou plus indépendamment les unes des autres, elles vivaient toutes assez bien, ceci étant, quand ils les mettaient ensemble dans une situation de compétition, celles qui avaient la période la plus proche du cycle de l'environnement s'en sortaient le mieux, en fait. Donc, je vous avais dit, on va d'abord parler, effectivement, de terrestres avant d'arriver euh, aux marins, et ben, maintenant, on arrive, donc, effectivement, chez les organismes marins, et c'est un domaine de recherche beaucoup plus émergent, euh, la chronobiologie marine, et une des raisons, c'est que l'environnement le, marin, et en tout cas, en particulier, l'environnement littoral, c'est un, un biotope qui est temporellement plus complexe. Ça reste prédictible, parce que tous ces cycles restent liés, enfin les cycles de notre environnement restent liés en, en grande partie à des cycles environnementaux, mais il y a pas mal de... Disons que au cycle solaire de l'alternance jour-nuit que nous connaissons ici, se superpose aussi toute une série de cycles lunaires. Alors on pense évidemment au cycle tidal, donc tidal c'est lié à la marée, euh, typiquement il fait 12,4 heures, il y a bien sûr le cycle solaire, en tout cas en environnement euh, littoral, le, le, le cycle de 24 heures, il reste présent. On a également euh, le cycle lunidien. Donc en fait, le cycle solaire, il fait 24 heures, c'est la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Donc le temps qu'on met sur un point sur Terre, revenir au même endroit par rapport au Soleil. Le cycle lunidien, c'est le fait de faire un tour, mais par rapport à la Lune. Puisque la Lune tourne en même temps autour de la Terre, il faut un petit peu plus que 24 heures pour euh, avoir fait une rotation complète. Et là, ça représente 24,8 heures. C'est le schéma que vous avez euh, tout en haut. Ensuite, le cycle lunaire, lié aux phases de la Lune, qui fait donc euh, presque un mois, qu'on qu qu a l'habitude de voir, la pleine Lune, euh, la, euh, la nouvelle Lune, et puis euh, tous les quartiers intermédiaires. Et puis, bien sûr, il y a également le cycle des saisons, euh, qui fait une année et qui se trouve aussi bien sur Terre qu'en euh, que mer. Et ces rythmes-là, ils vont affecter les organismes marins. Alors, une diversité on a décrit des rythmes biologiques liés à toutes ces périodes-là, chez euh, une grande variété d'organismes, chez des mollusques, des poissons, euh, des crabes, euh, des coraux, euh, des vers, on, on, une grande variété de, de rythmes décrits, dans une grande variété de fonctions aussi, ça peut être la nage, ça peut être l'activité locomotrice, la reproduction, la respiration, la dispersion de, de pigments. Euh, pour autant, on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. On ne connaît pas les horloges à l'œuvre chez ces organismes, même si c'est hyper présent. Je vous disais, donc, une, une, une des raisons, c'est la complexité. Alors, je ne vais pas forcément vous mettre toute l'intrication des rythmes, mais là, c'est juste, par exemple, l'exemple de, de, de la complexité au niveau de, de la marée. Donc, la marée, ça, ça résulte de, de l'attraction exercée par, euh, par la Lune et par le Soleil. Euh, ceci étant, euh, par exemple, si on prend le, le, le graphe du milieu à gauche, la, la vue équatoriale la Lune, elle ne se retrouve pas forcément tout le temps exactement dans le plan équatorial par rapport à la Terre. Elle est parfois un petit peu au nord, parfois un petit peu au sud. Et ça montre qu'en fait, les, les, les marées peuvent être inégales sur Terre. On n'a pas forcément exactement la même hauteur d'eau sur des marées consécutives. Et puis, ça montre que pour certains points qui seraient éventuellement situés de manière un peu plus extrême, euh, ils peuvent aussi ne connaître qu'une marée par jour. Donc là, la marée, il y a plein d'endroits où c'est essentiellement 12,4 heures, parfois c'est 24,8. Et des exemples un peu plus extrêmes, c'est celui que je vous montre là, qui est celui à Friday Harbor. Friday Harbor, c'est un, un paquet d'îles qui se trouve au nord du Budget Sound, entre Seattle et, euh, et le Canada. Et en fait, là, c'est un régime de marée hyper particulier que vous voyez représenté là, où on va alterner entre des, des marées semi-diurnes et des marées diurnes, avec des profils mixtes au milieu. Quoi. Et donc, ça donne un environnement quand même hyper variable temporellement. Les organismes sont capables de sentir et de s'adapter à cet environnement-là, mais ça rend les choses un peu plus compliquées à étudier quand même. Or, déjà, dans l'absolu, parce qu'il faut démêler les choses, et puis aussi parce que, en fait, les, les organismes, comme je vous le disais, souvent, si on veut mettre en évidence une horloge biologique, il faut ramener l'organisme au laboratoire et montrer que le rythme il persiste, quand l'absence de n'importe quel signal, il y a encore quelque chose. Mais avec des rythmes aussi bruités, bah, parfois, justement, au laboratoire, les, les, les, les organismes ils montrent des rythmes assez bruités, assez labiles, assez instable parfois, et c'est parfois extrêmement difficile de pouvoir mettre toutes ces horloges en évidence. Quoi. Donc on ne sait pas combien il y a d'horloges déjà non plus. Est-ce qu'il y a une horloge pour chacun de ces rythmes, ou est-ce que c'est un seul mécanisme qui expliquerait tout Si on prend déjà simplement le rythme lié à la marée et le rythme lié à la journée, il y a trois hypothèses principalement qui ont été proposées. Euh, je vous remets en fait l'image du crabe et c'est celle que j'avais choisie pour, pour illustrer cette conférence, parce que les crabes ont été pendant très longtemps les deux organismes très étudiés en chronobiologie marine. Je dirais qu'entre les années 60 et 90, il y avait Palmer et Naylor, euh, donc deux euh, scientifiques dans le domaine qui ont beaucoup travaillé sur le crabe pour... Il n'y avait pas vraiment d'outils moléculaires pour eux pour travailler à ce moment-là, mais en observant les comportements du crabe, ils ont pu proposer des hypothèses. Quoi. Et euh, l'hypothèse de Naylor, c'était... Euh, Qu'en fait, il y a deux horloges séparées. Une horloge qui fonctionne en 12,4 heures, donc avec la marée, une horloge qui fonctionne en 24 heures avec la journée, et chaque horloge fonctionne strictement sur ce mode-là. Palmer il avait proposé une hypothèse un peu plus compliquée conceptuellement à avoir, c'est que pour lui, ce serait deux horloges de 24,8 heures, strictement, mais qui fonctionneraient en opposition l'une par rapport à l'autre, et c'est ça qui générerait les signaux de marée. Il faut savoir aussi qu'à l'échelle mathématique, ce n'est pas forcément hyper simple de distinguer 24,8 de 24, typiquement. Donc ça, c'était euh, sa proposition. Et c'est celles qui ont essentiellement prévalu le plus longtemps. Et après, il y a quand même euh, une autre hypothèse qui avait été proposée initialement par euh, Enright. Sur, euh, lui, il ne travaillait pas sur, euh, sur les crabes, il travaillait sur des isopodes. Et il avait proposé en fait, qu'il puisse y avoir un seul mécanisme, assez flexible que pour fonctionner de manière en fait, bimodale, potentiellement, ou unimodale. Ça pouvait fonctionner soit sur un régime de marée, soit sur un régime journalier, soit éventuellement avec une combinaison des deux. Et euh, si cette hypothèse-là elle n'a pas été euh, beaucoup retenue... Euh, dans les temps, disons que ces dernières années, il y a plusieurs travaux, Alors, certains euh, que j'avais faits pendant ma thèse avec, euh, avec mes encadrants, d'autres proposés aussi par une équipe euh, anglaise ou euh, une équipe israélienne qui montrent que certains marqueurs, certains gènes qu'on croyait strictement circadiens, certaines molécules où on pensait qu'elles ne fonctionnaient qu'en 24 heures, finalement, chez nos organismes, elles fonctionnent aussi en 12,4. Et donc, ça laisse quand même la porte ouverte à cette interprétation-là. Les premiers résultats, ceci étant, qui sont... Qui, donc quand je vous dis que c'est une science assez récente, je vous parle de, de deux articles qui ont été publiés en 2013. Alors ils ont quelque chose d'assez sympa aussi, ce que j'aime bien dans ces articles, c'est que c'est deux équipes séparées qui ont travaillé là-dessus. Euh, la première, c'est une équipe anglaise, l'autre, c'est une équipe autrichienne. Et ils sont mis d'accord pour publier leurs articles en même temps, se synchroniser. Et, euh, enfin voilà, c'était un... un un bel exemple de collaboration plutôt que de, de, de, de compétition. Et ça a vraiment ça a été les deux premiers travaux fondateurs sur la question. Et eux, ils suggèrent que ce soit plutôt des systèmes séparés, mais avec des connexions complexes entre ces systèmes. Donc, si on regarde un petit peu en détail, chez euh, le petit Eurydice-Pulcra, c'est un petit euh, crustacé, qui présente un rythme de nage. Ce rythme, il est lié à la marée. C'est les, les graphes que vous voyez sur le dessus. Mais il y a une modulation de l'amplitude. Donc, on voit bien qu'on a un pic... Fin, on a des pics liés à la marée, liés à toutes les 12 heures, mais qu'en fait, certains pics sont plus gros que d'autres. C'est cette modulation-là qu'il y a par la journée. Par contre, au niveau des pigments, alors ils ont besoin aussi de pigments pour se protéger des, des rayons ultraviolets, là, c'est strictement lié à la journée. Et puis, ils ont montré, de nouveau, pour faire les choses tout à fait correctement, que ces rythmes étaient compensés par la température. Donc, on a bien des horloges qui sont derrière ces rythmes. La nage, c'est la marée. Les pigments, c'est la journée. Et ce sont bien des horloges biologiques. En fait, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que, d'une part, en faisant des manipulations expérimentales, euh, on pouvait perturber le rythme circadien, donc le rythme lié à la journée, sans perturber le rythme tidal. Donc, ça suggère plutôt que les systèmes soient séparés. En, en, en touchant, ça ne ça fait pas bouger l'autre, il n'y a pas de souci. Ceci étant, ils ont aussi montré qu'en fait, en utilisant euh, des, un inhibiteur, fin, des manipulations pharmacologiques, en, en inhibant la caséine kinase 1, c'est... Peu importe, c'est une molécule qui est connue pour perturber après le fonctionnement de l'horloge circadienne. En intervenant euh, sur cette molécule, il perturbait à la fois le rythme circadien et le rythme circatidal, par contre. Donc là, ça suggère en fait qu'il puisse y avoir, soit que ces systèmes puissent être intriqués, soit qu'il puisse y avoir des régulateurs communs. De manière un peu euh, similaire, les travaux qui ont été faits sur, euh, sur le verbe platinéris du mérilis, euh, là, c'est les horloges euh, liées euh, au mois, alors, euh, et en fait à la reproduction, c'est-à-dire que l'état reproducteur, le nombre d'organismes qui sont en maturité sexuelle euh, est lié à un cycle lunaire, à un cycle mensuel. Et l'activité locomotrice par contre de ces organismes, elle est sous contrôle de l'horloge circadienne, donc un rythme journalier. Donc là on a un rythme lunaire, un rythme journalier. Et ce qu'ils ont à nouveau montré, c'est que ben l'activité mensuelle vient moduler le rythme journalier au niveau de l'activité loctomotrice, au niveau de l'expression des gènes. Donc, de nouveau, là, ça laisse plutôt penser que les systèmes, ben, ils sont liés, ou au moins qu'il y a des régulateurs communs pour ces deux systèmes. Mais à l'inverse, de nouveau, ben, là, euh, si on touche à la casinine kina c'est la même molécule que tout à l'heure, qui vient perturber, en fait, le rythme circadien. Là, ça perturbe le rythme journalé, donc circadien, mais ça ne touche pas au rythme lunaire. Donc, ça suggère, dans ce cas-là, que les systèmes puissent être séparés. Et, en fait, je vous parle de ça... Peu importe le détail des molécules ou du fonctionnement, c'est juste pour vous dire que dans l'état actuel des choses, on en est là, en, en marin. On ne sait pas exactement euh, quels sont les mécanismes horlogers, quels sont exactement les gènes impliqués. Est-ce qu'il on, on connaît les gènes de l'horloge qui font que vous et moi, on fonctionne en 24 heures. Est-ce qu'il y a des gènes qui font que euh, les organismes marins fonctionnent en 12,4 heures ou en 29,5 jours Ces gènes-là, on ne les connaît pas euh, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, on ne sait pas non plus chez ces organismes où se trouve, est-ce qu'il y a une horloge centrale, et si oui, où est-ce qu'elle se trouve Ou est-ce que c'est plutôt des horloges périphériques Et puis aussi, il n'est pas dit qu'il y a un seul modèle pour toutes les espèces marines, euh, non plus. Or déjà en terrestre, hein, le, le, les horloges se ressemblent, mais ce n'est pas exactement la même horloge chez la mouche, par exemple, ou chez l'être humain, même s'il y a plein de points communs. Mais pareil, est-ce qu'en marin, on va retrouver les mêmes mécanismes pour tous, ou est-ce que les conclusions qui ont été apportées qui sont des résultats majeurs dans notre domaine pour le moment, mais est-ce que c est, ces résultats sur le verre ou sur, sur un petit crustacé s'appliquent aussi bien après euh, euh, à des poissons, euh, à des mollusques euh, À ce stade-là, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces rythmes, on les retrouve à pas mal d'endroits, et je vais maintenant vous en présenter euh, un certain nombre euh, pour, pour, pour vous expliquer en quoi finalement ça, ça concerne quand même les organismes qui vivent dans la mer et en, et en quoi ça vient influencer alors soit le regard qu'on peut poser dessus, simplement en tant qu'observateur... Que, euh, euh, amateurs averti ou intrigué, ou même en tant que scientifique, en quoi ça, ça vient influencer nos pratiques. Alors tout d'abord, on est ici accueillis dans le, dans le pavillon tropical d'Océanopolis. Euh, J'ai entendu dire que j'avais en fait beaucoup de choses. Il fait, il fait super bon dans ce, dans ce pavillon. Euh, euh, puis c'est... Euh, enfin, je voulais en profiter pour vous parler du coup des coraux, puisqu'on en, enfin, voilà, on, on est dans cette tendance cette assez extraordinaire et dans cette environnement hyper, euh, hyper agréable et euh, ben, en fait justement les coraux ce sont des organismes qui ont des rythmes biologiques et c'est assez important pour eux. Alors il y en a plusieurs types, la calcification, euh, l'extension et la contraction des tentacules et la reproduction. Euh, alors on n'a on pas encore nécessairement tout décrit ou tout euh, détricoté, c'est d'une part toutes les espèces parce que quand on dit les coraux, c'est pas... Un corail c'est pas un organisme standard c'est une multitude d'espèces donc est-ce que ça fonctionne de la même façon pour euh, la totalité entre eux ça on ne sait pas on ne sait pas toujours non plus quel est le comment dire la, le poids de l'environnement ou des horloges dans certains phénomènes et je voulais typiquement vous parler euh, de la reproduction euh, chez les coraux euh, la reproduction est un phénomène euh, très massif donc ils vont les, les coraux vont émettre leurs gamètes dans l'eau euh, de manière assez massive et par il il paraît que les émissions de gamètes dans la grande barrière de corail sont perceptibles même sur images satellites. Alors J'ai essayé de trouver euh, des images satellites de la NASA ou de l'ESA pour, euh, pour euh, illustrer ça, je ne les ai pas. Ceci étant, euh, l'image que vous voyez en bas à droite montre quand même en fait, ces émissions de gamètes chez les coraux. Euh, alors, donc pour les satellites, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se voit euh, d'un euh, avion à une certaine hauteur. Quoi. Ça va faire ces sortes de nappes roses qu'on pourra euh, apercevoir à la, à la, à la surface euh, de la mer. Et c'est des épisodes hyper importants, parce qu'en fait, euh, bah, une des choses, par exemple, importantes pour les rythmes biologiques, c'est typiquement, effectivement, pour la reproduction. C'est un peu préférable d'être au même endroit, au même moment. Ça va, ça va mieux se passer, le succès reproducteur sera plus, euh, sera, sera plus important. Mais du coup, pour des organismes comme ça, qui émettent leurs gamètes euh, librement dans l'eau, bah, la question ne elle, elle se pose pas d'être nécessairement au même endroit, mais d'être au même moment. C'est hyper important qu'ils soient synchronisés. Et donc, les rythmes, en fait, vont jouer un rôle assez important dans cette synchronisation. Alors, il a été montré chez, donc, chez euh, entre autres, l'espèce Acropora millepora, c'est une espèce parmi d'autres, qu'il euh, y avait l'importance des saisons et de la température saisonnière, qui est un déclencheur direct, en fait, de, de l'émission des gamètes, et que ça, c'est associé au mois lunaire. Les émissions de gamètes se font surtout après la pleine lune, juste après la pleine lune, et qu'il euh, y a également un rythme journalier, c'est-à-dire que la photopériode euh, vient influencer... Euh, cette émission de gamètes. Et ils ont également montré qu'en fait, il y avait potentiellement un rôle, de manière assez précise, de la lumière bleue et des cryptochromes. Les cryptochromes, ce sont des gènes classiquement impliqués dans l'horloge circadienne. Et ces gènes-là pourraient jouer un rôle essentiel dans justement la captation de la lumière et la synchronisation des organismes entre eux. Donc voilà, une combinaison de facteurs environnementaux directs avec euh, l'interaction des horloges biologiques pour synchroniser la reproduction euh, chez, le, chez le corail. Et puis aussi euh, des travaux euh, sur euh, la temporalité de, de l'anémone de mer. Moi, je vous avoue, j'adore ce papier. Je, franchement, c'est un des papiers qui m'a euh, le plus amusé euh, sur les dernières années en, en termes de lecture. Enfin, je trouve... enfin, voilà, il m'éclate. Euh, C'est le fait que les anémones. En fait, ils ont utilisé les anémonomères parce que souvent, pour les coraux, la symbiose n'est pas facultative, elle est obligatoire. Ils, ils vivent en symbiose, tandis qu'en fait, cette espèce-là, la symbiose est facultative. Donc, ils ont des symbioses avec euh, des, des diflo... dinoflagellés euh, qui font euh, la photosynthèse. Ça leur apporte effectivement euh, euh, les éléments essentiels pour, euh, pour vivre. Euh, ceci étant. Donc, comme je vous le disais, chez le corail, c'est compliqué de l'étudier parce qu'il y a obliga obligatoirement ce divinoflagellé. Ce n'est pas le cas chez l'anémone de mer. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'ils ont montré qu'à la fois au niveau de l'expression de gènes et du comportement, les anémones qui vivaient de manière symbiotique avec un divinoflagellé, elles ont un rythme journalier. Ce qui paraît assez logique puisqu'il y a justement toute cette photosynthèse qui se met en place euh, et donc euh, besoin de, de, de, de la lumière pour réaliser la photosynthèse. Tandis qu'en fait, chez les anémones qui vivent sans symbiote, eh bien, elles ont un rythme de marée. Elles s'affranchissent de ce rythme journalier, elles sont plutôt caractérisées par un rythme de marée. C'est ce qu'on voit là rapidement sur leur graphe. Ce n'est pas hyper lisible, mais ce qui est en rouge, c'est donc des, des anémones sans symbiote qui fonctionnent avec la marée. Ce qui est en bleu, ce sont des anémones avec symbiote qui fonctionnent sur la journée. Et je trouve ça assez, assez chouette parce que ça montre vraiment toute l'intrication Enfin, l'importance qu'un rythme peut avoir pour une espèce, mais aussi, du coup, l'importance dans ses interactions, ici avec ses symbiotes, mais donc avec euh, d'autres organismes marins, et ce que ça dit de la physiologie et de comment cet organisme va s'adapter à son environnement. Et du coup, qu'est-ce qui sera important pour lui à ce moment-là qu Sur quoi c'est le plus important d'être calé Quel est le signal qui domine dans sa physiologie S'il y en a parmi vous qui aimaient bien lire les articles scientifiques, franchement... Enfin, les autres aussi, hein, mais celui-là, moi, il m'éclate, quoi. Je voulais aussi vous parler de, alors des travaux que j'ai faits pendant que j'étais en thèse sur l'huître creuse, donc Crassostrea gigas. Bah surtout parce que bah, j'imagine que c'est pas que ça, mais il y a certainement pas mal de gens qui sont familiers d'océanopolis, qui vivent en Bretagne ou ailleurs dans des régions ostréicoles. C'est si vous habitez ailleurs que, enfin maintenant, l'avantage de la visio c'est que vous pouvez nous regarder de Paris ou de Grenoble si vous voulez et que vous mangez peut-être des huîtres à Noël. Donc c'est quand même un, enfin l'huître c'est quelque chose d'important. Dans, dans, dans nos pratiques sociales et sociétales et donc je voulais pas vous parler de cet organisme là pour cette raison là donc ça c'est des travaux que j'avais fait avec mes encadrants de thèse à la station marine d'Arcachon et on a en fait étudié le comportement de l'huître alors ça peut paraître un peu paradoxal mais en fait l'huître elle s'ouvre et elle se ferme elle fait ça grâce à, à, à des muscles enfin un muscle strié et un muscle lisse et une fois qu'on mesure cette ouverture valvaire chez l'huître on mesure finalement la totalité de son activité musculaire euh, et on peut mesurer l'écartement des valves et regarder combien de temps est-ce qu'elle est ouverte ou fermée. C'est ce qu'on avait pris comme mesure et on avait regardé chaque heure le temps qu'elle passait ouverte. Donc parfois, elles passent 0% du temps ouverte. Parfois, elles sont tout le temps ouvertes, donc ça fait 100% et il y a bien sûr tous les états intermédiaires possibles. Alors on a d'abord travaillé au laboratoire en condition d'entraînement et quand on les expose là, donc à un cycle lumière-obscurité de 12h-12h, heures heures, ce que vous voyez en gris, c'est les zones de nuit. Et donc après, vous avez le, le, le comportement Bon, ben, de manière assez euh, attendue, on obtient effectivement un rythme journalier euh, au laboratoire. Par contre, ensuite, on a voulu regarder quel était le rythme qu'elles exprimaient une fois qu'on a enlevé tout signal environnemental. Donc là, on était en, en nuit continue. Une fois qu'on travaille à l'échelle du groupe, le truc, c'est que ben, chaque cuître va avoir une, exp... enfin, une période qui lui est propre. Donc à l'échelle du groupe, on ne voit plus grand-chose. Il faut revenir à l'échelle individuelle pour pouvoir caractériser la période de chaque, de chaque animal séparément. Et en fait, on l'a fait à la fois en obscurité continue, c'est le graphe de gauche, et en lumière continue, c'est le graphe de droite. Et on a pu montrer qu'effectivement, la période la plus euh, communément exprimée par les huîtres, euh, dans ces conditions constantes, c'était des périodes situées entre 20 et 28 heures, soit l'intervalle circadien. Et cette horloge, on a pu la qualifier de faible, plastique et dual. Et je vais revenir sur ce terme dual dans, dans un instant. Ce qu'on avait également pu proposer, c'est qu'en fait, il y ait un seul mécanisme. Enfin, sans, je ne suis pas rentrée là dans le détail des, des manipes qu'on a faites, mais qu'un seul mécanisme puisse expliquer à la fois le rythme des marées et le rythme de la journée chez l'huître. Et je voulais revenir parce qu'en fait, c'était assez particulier chez l'huître, ce, ce rythme dual. Euh, D'une part, ça montre aussi, c'est nouveau, de la sérendipité dans les, dans les expériences. Parfois, vous cherchez quelque chose et il se passe un truc. Et euh, ben, soit euh, on se pense qu'on a fait une erreur, on arrête tout et on se dit que ça ne marche pas. Soit cette fois-là, on avait un truc assez bizarre et puis on s'est dit. On va continuer, on va voir ce que ça donne. Quoi. Et en fait, euh, bah, il s'est avéré que c'était un résultat euh, aussi, et en fait un résultat euh, très intéressant et auquel on ne s'attendait pas. En fait, nos huîtres, au début de l'expérience, j'avais commencé ces manipes euh, en janvier, elles étaient toutes euh, nocturnes. Donc elles s'ouvraient plutôt, c'est ce qu'on voit sur le graphe du haut, elles s'ouvraient plutôt la nuit, quoi. une vingtaine de minutes généralement après euh, l'extinction euh, de la lumière. Et puis, euh, en fin d'expérience, en fait, j'avais plutôt des animaux qui étaient euh, diurnes. Donc au début, moi, je croyais qu'elle ne répondait plus. Enfin, quand je regardais, enfin, j'allais chercher les, les réactions après l'extinction des feux, je ne voyais plus rien. Puis eh ben, en commençant à triturer les données, on s'est rendu compte que si elle réagissait, elle ne réagissaient plus au même moment. Et que, si on regardait en fait ce qui s'était passé entre les deux, il y avait une sorte de flottement intermédiaire avec un profil mixte. Et ça, donc les données que vous voyez nocturnes, mixtes et diurnes, c'est des données de groupe, la, la, la population dans son ensemble. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même au niveau individuel, la totalité de nos huîtres était nocturne au début de l'expérience. La totalité de nos huîtres était diurne à la fin de l'expérience. Et il y avait eu cette transition entre les deux qui s'était faite quelque part au mois de mars. Alors, la transition, elle n'est pas franche au niveau de la population, mais elle l'est au niveau de, de, de l'animal. Et dans, dans un premier temps, on s'est demandé si ce n'était pas un artefact expérimental. Peut-être qu'on avait fait quelque chose au laboratoire qui les avait perturbés, dérangés ou synchronisés autrement. Et En fait, on est retourné analyser de, des données de terrain euh, qui avait été euh, recueilli 2-3 euh, euh, ans auparavant. Et en fait, en analysant ces données de terrain, on s'est rendu compte que non, c'était une vraie réponse euh, de l'huître. Donc ce graphe, il représente les jours de l'année la, euh, sur l'axe des X et sur l'axe des Y, donc l'axe vertical, on a la différence entre la durée d'ouverture le jour et la nuit. Et ce que ça montre, c'est que les huîtres sont effectivement plutôt nocturnes en automne et en hiver, elles s'ouvrent davantage la nuit et plutôt diurnes au printemps et en été, elles s'ouvrent davantage le jour. Alors, je dis davantage parce que ce n'est pas exclusif, mais leur, actif, enfin, leur ouverture est plus importante le jour ou la nuit en fonction de la période de l'année. Et c'est ça qu'on appelle un rythme dual. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Par exemple, nous, après, quand on fait des manips au laboratoire, par exemple, si on, euh, si on fait des mesures sur une huître à midi, on ne mesure pas du tout la même chose au mois de décembre et au mois d'août quand l'huître est soit fermée, soit ouverte. Et donc ça vient dire vraiment quelque chose de la physiologie de l'organisme et de euh, sa temporalité, de la plasticité de sa temporalité et comment est-ce qu'il peut s'adapter euh, à différents éléments. Cette notion de niche temporelle et de plasticité et donc euh, de, de lien, ce n'est pas juste des rythmes biologiques tout seuls, c'est des rythmes biologiques dans un environnement. C'est aussi ce qui a été montré euh, chez la langoustine, typiquement. Alors la langoustine, euh, ici, un nephrops norvegicus, ils avaient montré en, en la pêchant... Que, en fait, c'est un organisme qui vit dans des terriers, qui a un comportement social hyper élaboré. On ne dirait pas comme ça, mais ils ont des comportements... Enfin, euh, un... je l'ai appris aussi en, en travaillant dessus avec des collègues, qui ont des vrais comportements qu'on peut caractériser, des, des comportements de défense, d'agressivité, d'occupation de, de, de territoire, euh, etc. Et parmi euh, ces comportements, il y a l'heure à laquelle elle sort de son terrier. Et en fait, euh, les, les, les pêcheurs s'étaient rendus compte qu'ils ben, pêchent surtout euh, de, des langoustines euh, la nuit quand ils pêchent entre moins 10 et moins 50 mètres, ils vont les récupérer plutôt au crépuscule quand euh, la pêche se fait entre moins 50 et moins 200 mètres, et plutôt le jour, une fois qu'on est entre moins 200 et moins 400 mètres. Donc déjà, on voit que c'est en fait une application euh, pratique euh, en, en matière de pêche. Ce n'est euh, pas, pas qu'un intérêt scientifique fondamental pur, même si euh, c'est intéressant en tant que tel, mais on voit que ça a une implication assez, assez concrète pour eux. Des premières études avaient montré que la lumière bleue jouait un rôle dans l'heure à laquelle euh, la, la langoustine sort du terrier, et euh, là, une équipe de chercheurs euh, s'était demandé si les variations simplement d'intensité liées à la profondeur suffisaient à expliquer que euh, certaines langoustines soient plutôt nocturnes ou plutôt diurnes. Et ils ont fait des expériences donc euh, au laboratoire. Ils ont travaillé avec euh, donc, une lumière à 470 nanomètres, c'est de la lumière bleue, avec deux intensités différentes, 10 lux et 0,1 à 1 lux. Alors les lux, une... ça permet de mesurer la quantité lumineuse euh, dans un environnement. Pour vous donner une idée, donc, typiquement une nuit de pleine lune, on est à 0,5 lux. Euh, une plage au soleil, et on peut atteindre 100 000 lux, et puis il y a plein de niveaux intermédiaires, enfin voilà, dans les bureaux en général, selon l'activité que vous faites, il y a des recommandations, on ne construit pas des bureaux euh, comme on veut, et selon l'activité, si c'est euh, l'activité euh, administrative ou de l'activité hyper pointue euh, de soudure ou de laboratoire, il euh, y, y, y a des standards, mais on sera entre 200 et 750 lux. Donc ça vous donne une idée de ce que ça peut représenter. 10 lux, en fait, c'est globalement la quantité de lumière qu'ils ont mesurée entre moins 10 et moins 50 mètres, et 0,1, c'est ce qu'il y aurait à 400, 500 mètres de profondeur. Et donc, ils ont récupéré des langoustines à un même endroit. Donc, c'est bien, elles ont la même origine, elles viennent du même milieu, elles, ont, euh, elles viennent du même groupe. Et certaines, ils les ont exposées donc, à des cycles euh, au laboratoire donc, de 10 lux, d'autres de 0,1 lux. Et celles qui étaient exposées euh, à 10 lux, c'est ce qu'on voit ici. Les, les, de nouveau, les jours sont les uns en dessous des autres, et euh, les, les, les, les tirées noirs c'est les périodes d'activité on voit qu'elles sont surtout actives dans les zones grises, donc la nuit, elles sont plutôt nocturnes, tandis que celles qui ont été maintenues sous 0,1 luxe, leur activité elle se fait plutôt dans la période lumineuse et elles sont plutôt diurnes. Et donc ça montre qu'effectivement, l'intensité lumineuse, simplement ça, va suffire à déterminer la niche temporelle de la langoustine. La niche temporelle, c'est donc la distribution de ses processus physiologiques et entre autres de son comportement, le fait qu'elle soit nocturne ou qu'elle soit donc euh, diurne. Et on retrouve de nouveau... Bah, ce qu'on avait vu avec l'huître, ce qu'on voit ici sur la langoustine, mais ce qui a été aussi montré chez des espèces de poissons, cette plasticité possible pour, pour les organismes marins par rapport au temps. Et euh, Cette étude, elle était franche. Euh, enfin, moi, c'est pareil, c'est une, une chouette étude, super bien faite euh, et hyper intéressante. Ceci étant, c'était une étude sur des organismes profonds faite au laboratoire. Il y en avait encore assez peu de données sur les organismes euh, bah, profonds euh, dans leur milieu. Et... Euh, je vais vous présenter ici les, les travaux qu'on a fait euh, ici en local. Enfin, C'est une étude qui a été faite euh, avec euh, une forte euh, collaboration enfin, brestoise, euh, justement sur, euh, sur les modules euh, hydrothermales. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça a été beaucoup les organismes... Enfin, on a commencé avec les organismes tropicaux, on avait les organismes tempérés, on a commencé à, à prendre un peu de profondeur euh, et maintenant on va finir dans, dans les grands fonds marins. Et donc, euh, les rangs fonds marins, bah, quand on parle d'océan profond, on parle d'une zone qui se situe euh, au-delà de 150 à 300 mètres. C'est en fait la zone au-delà de la zone photique, une zone où il n'y a plus de lumière, ou en tout cas plus suffisamment de lumière, pour que la photosynthèse puisse se produire. Euh, la limite euh, franche, où enfin, on considère. Euh, Enfin, la, la zone crépusculaire va jusqu'à 1000 mètres de fond et on considère qu'il n'y a plus de lumière. au-delà de 150-300 mètres, il n'y a plus assez de lumière pour la photosynthèse. Et ces océans profonds ils représentent quand même une partie assez considérable de notre planète puisque en superficie, c'est 66%. Et si on prend le volume de la biosphère, c'est 93% du volume de la biosphère. Euh, ces environnements ils sont tout à fait aveugles à l'alternance jour-nuit. Et donc jusqu'à il y a peu... Ben, on voyait, par exemple, avec la langoustine, que des rythmes pouvaient exister chez des espèces, mais au laboratoire, on ne savait pas ce qui se passait euh, en profondeur. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'accord, l'océan profond, il est aveugle à l'alternance nuit, mais ça ne veut pas dire qu'il est soumis à aucun cycle, contrairement à ce qu'on a pu penser aussi pendant un certain temps. Euh, mais depuis un, un peu plus qu'une dizaine d'années, il y avait quand même des études déjà qui montraient qu'il y a des cycles de marée qu'on retrouve dans les paramètres de l'environnement le courant, le pH, la température, l'oxygène, euh, on retrouvait le signal de la marée, euh, même à grande profondeur. Pas forcément partout, mais dans un certain nombre euh, d'écosystèmes. Et puis depuis, eh bien, là, vous voyez, c'est des études récentes, hein, 2014, 2017, 2015, euh, des études avaient montré qu'il y avait également euh, des rythmes, mais au niveau d'un groupe d'individus, au niveau, euh, par exemple, de l'abondance des espèces ou au niveau de la croissance euh, sur, euh, sur, certaines, euh, sur certaines moules. Et à partir de ça, on s'était demandé, en fait, avec, euh, avec euh, les collègues ici, euh, entre autres le laboratoire Environnement Profond, c'est un travail qui a été fait euh, avec eux, est-ce que des rythmes biologiques peuvent exister dans les grands fonds marins, directement euh, euh, dans ce milieu-là je, je vous disais, c'est un, un post-octara que j'ai fait dans le cadre donc, du Labexmer, c'est euh, une, une infrastructure brestoise, c'est une collaboration vraiment euh, hyper forte entre l'IFREMER et l'UBO, et on avait également des partenaires euh, de la station de Roscoff et euh, de l'INRAE. Et ce travail euh, bah, collectif euh, nous a permis en fait de, de, fin, de pousser vraiment cette question de manière originale en travaillant à la fois au niveau du comportement et au niveau moléculaire et en faisant deux types d'expériences, une sur le terrain directement à 1700 mètres de fond et l'autre au laboratoire. En fait, on a, on a utilisé ou euh, tiré bénéfice de... De, du champ hydrothermal Lucky Strike qui se trouve sur la rive Médio-Atlantique, donc euh, c'est les dorsales océaniques au milieu de, de l'Atlantique, et d'un autre champ hydrothermal qui se situe à proximité, qui est Menes-Gwen. Euh, Lucky Strike, c'est un champ euh, dans lequel il y a un observatoire fond de mer euh, opéré conjointement par l'IFREMER et par le CNRS, et qui a du coup euh, l'avantage d'être quand même assez bien connu, assez bien caractérisé. Les, les chercheurs y retournent régulièrement et ils connaissent et maîtrisent cet environnement-là. Et on avait décidé d'étudier euh, la module Bathymodiolus azoricus, Essentiellement parce qu'en fait, c'est une espèce ingénieure, elle peut représenter jusqu'à 90% de la biomasse dans ces écosystèmes-là. La première chose qu'on a faite, c'est d'abord, bah, avant de déployer des moyens euh, importants ou, ou significatifs, c'était de se demander si, euh, si la question pouvait être vraiment pertinente. Et donc, je vous le disais, il y a un, un observatoire fond de mer, dont un module qui s'appelle Tempo, qui est déployé euh, sur Lucky Strike et qui euh, est pris en charge, entre autres, par euh, Marjolaine Matabos du laboratoire environnement profond euh, à Ifremer et qui récolte euh, des données euh, régulièrement pour, euh, pour l'observation. Enfin, c'est des données d'imagerie, en fait, pour l'observation. Et quand on avait analysé euh, un mois de ces données d'imagerie, euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, on retrouvait des périodes 12,4 liées à la marée, et 26,3, un peu plus que la journée, euh, chez les moules. Et ça, c'est du comportement, et donc, en tout cas, ça montrait que la question, elle était pertinente euh, euh, sur cette espèce et dans cet environnement. Et ensuite, donc, je vous le disais, on a fait deux expériences, une directement sur les renfonds avec le, le Rob Victor et l'autre au laboratoire euh, à Laborta. et euh, donc à Orta, en fait, aux Açores. Et ce que ça nous a euh, amené à faire, c'est tout d'abord à développer un protocole d'échantillonnage innovant, parce qu'en fait, travailler dans les renfonds, ça représente plein de contraintes. Je vous le disais tout à l'heure, sur certaines espèces d'écureuils, de, de, euh, une seconde de pulse lumineux suffit à les synchroniser pour 24 heures. On ne savait pas du tout si les moules étaient capables de percevoir la lumière. Euh, Peut-être euh, que ce n'était plus du tout le cas. Mais si ça avait été le cas et qu'on était arrivé avec de la lumière blanche, parce que souvent ce qu'on perçoit, c'est ce que j'ai évoqué précédemment, c'est la lumière bleue, en tout cas, on risquait de compromettre la totalité de notre échantillonnage. Donc ça voulait dire échantillonner sous lumière rouge. OK, c'est cool, mais échantillonner sous lumière rouge ça veut dire que la visibilité n'est plus que de maximum 4 mètres contre une quinzaine de mètres sous lumière blanche. Donc ça, reposait, euh, ça, ça représentait vraiment un défi euh, technique euh, assez considérable. En plus de ça, il fallait faire ça pendant... Euh, ben, Enfin, au moins 24 heures, enfin, en fait deux cycles de marée, ça fait 24, 40, enfin, 24 heures 48 minutes, ce qui est assez long pour aller travailler dans ces environnements-là. Bah, il peut se passer à peu près n'importe quoi pendant que vous échantillonnez et ça compromet euh, euh, l'échantillonnage et éventuellement la possibilité de, bah, de le refaire. En côtier, bon, bah, si ça a raté, c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, c'est tout ce que vous voulez, mais enfin, bon, globalement on peut retourner à la plage. Euh, le champ hydrothermal du Kistrike, bah, dans les meilleurs des cas, on y va une fois par an. Euh, donc euh, c'était donc, pas simple de le faire dans ces conditions-là. Le but, c'était aussi de pouvoir euh, récupérer suffisamment de matériel et surtout après du matériel de très grande qualité pour pouvoir travailler en séquençage. Donc, ça voulait dire fixer les échantillons directement sur le fond, directement à 1700 mètres de profondeur. Et donc, euh, il y a vraiment eu toute une part d'abord de, de, de, de développement, de protocole, et puis aussi, c'est vraiment un travail hyper collectif qui a associé euh, ben, tout, tout l'équipage du navire, c'était euh, sur euh, la, la mission Mont-Marsat en 2017, tout l'équipage de navire pour mettre à contribution pour pouvoir réaliser ce protocole. Euh, ce protocole innovant dans ces, dans ces conditions. Et puis surtout, bah, c'est le fait qu'il y ait marché, qui nous a permis d'obtenir des résultats originaux et de montrer qu'effectivement, euh, on, on, enfin, on récupérait euh, des signaux rythmiques chez la modiole au niveau du comportement et au niveau moléculaire, que le rythme en fait, de la marée domine chez les modules échantillonnés directement à 1700 mètres de fond. C'est le graphe de gauche, et en dessous du graphe, vous voyez le signal des marées au niveau de la température et au niveau de la pression. C'est un environnement qui est sous l'influence de la marée, et on retrouve ce signal de marée chez, euh, chez, les, enfin, chez les moules euh, qu'on échantillonne. Et puis, par contre, pour des modules qu'on échantillonne euh, au laboratoire, sous un cycle d'alternance jour-nuit, on perd ce signal de marée, et c'est le cycle journalier qui devient dominant. Et ce n'est pas si anecdotique que ça, le fait qu'on perde ce signal journalier, mais qu'on arrive à les synchroniser sur un signal lumineux, ben, ça montre qu'a priori, elles perçoivent la lumière. On ne sait pas forcément encore le comment ou le détail, mais ça montre qu'en fait, toute cette idée de développer un protocole sous lumière rouge était pertinente pour pouvoir mener euh, ces travaux-là. Et puis aussi, de manière... Euh, alors, je pense ce n'est pas hyper lisible à ce niveau-là, mais en fait, ce que ça représente, c'est que ce sont les gènes classiquement connus de, de, de, de l'horloge. Là, où vous voyez un petit dessin bleu, euh, euh, ce sont les moules. Et ce que ça montre, c'est qu'en fait, on retrouve les gènes classiquement connus de l'horloge circadienne. On les retrouve chez notre module hydrothermal. Après, est-ce qu'ils sont fonctionnels Est-ce que cette horloge fonctionne soit de manière similaire à ce qu'on connaît en terrestre, soit d'une autre façon Enfin, le détail, ça, on n'a pas encore pu l'étudier, mais en tout cas, les gènes sont présents. Et je voudrais revenir finalement sur quelque chose que j'évoquais tout à l'heure, c'est que, euh, les rythmes, c'est une question fondamentale, importante en science. Enfin, J'espère vous avoir convaincu de l'importance de ces rythmes dans la physiologie des espèces, en vous parlant déjà de nous, de ce que nous, on peut ressentir au quotidien, de ce que ça peut vouloir dire, de ce que vous touchez tous les jours en matière de temps et de biologie temporelle, sans nécessairement y avoir prêté attention. Euh, J'espère que vous regarderez certains de ces aspects-là un petit peu différemment, peut-être, demain, euh, en allant, euh, je sais pas, à l'école ou au boulot, quand vous aurez faim... Euh... Ah oui, non, on ne va plus à l'école ou au boulot. Quand vous aurez faim avant l'heure du repas, euh, <rire> j'espère je que bah, vous penserez éventuellement à votre, à votre horloge interne. Euh, je pense que c'est vraiment une question cruciale parce qu'elle est, est souvent assez peu pensée, c'est ce que je disais. Alors, on connaît bien la chronobiologie terrestre pour son importance chez l'humain. C'est aussi une des raisons qui fait que c'est beaucoup plus étudié en terrestre. Il euh, y a des, des centaines d'équipes qui travaillent euh, chez l'humain, chez les, chez les rongeurs, chez, euh, chez les chez les mouches, etc., pour toute cette importance-là dans le biomédical. Mais j'espère aussi vous avoir montré que ces questions-là, même si on en connaît beaucoup moins sur les mécanismes et sur, sur, sur les implications, qu'en fait, ça a toute son importance également euh, dans, dans le monde marin. Vraiment, en termes de questions fondamentales, mais pas que... Enfin, je, je suis une ardente euh, défendresse... Pas comment, défendre, je défends ardemment la science fondamentale et la, la, la, la science pour la science, parce que c'est ce qui nourrit aussi la science appliquée. Mais directement, on voit que ces questions-ci, elles touchent déjà Enfin, C'est des questions fondamentales qui, qui touchent immédiatement à l'appliquer. Ça définit la niche temporelle des organismes, ça détermine leur plasticité, leur, leur flexibilité dans un environnement changeant, leur, leur façon de fonctionner, que ce soit en, en hiver ou en été. Euh, les rythmes biologiques, ça crée des fenêtres aussi d'opportunités ou de danger. Je parlais tout à l'heure de la reproduction. C'est vachement plus pratique quand même d'être un peu synchronisé avec ses partenaires si on veut que la reproduction elle, se passe bien. Mais on va retrouver ça par exemple dans, dans des interactions pro-prédateurs. Une façon d'échapper un prédateur, ça peut être de ne pas occuper le même espace que lui, ou si on est contraint à occuper le même, de l'occuper à des moments différents. Donc ça vient influencer toute la dynamique, toutes les interactions entre organismes marins ou terrestres, en fait, peu importe. Et puis du coup, ces questions-là, elles sont aussi importantes dans tout ce qui est changement global. Et euh, on prend assez peu en compte la temporalité des organismes, mais c'est fondamental pour comprendre comment les organismes vont pouvoir euh, s'adapter, quels seront leurs leur gamme de, enfin, quelle est leur gamme de régulation, quelle est leur plasticité, quelle est leur flexibilité pour, pour affronter les changements qui arrivent. Là, en fait, le schéma représente donc tous les facteurs en gris, c'est les facteurs de l'environnement. Certains vont être affectés par le changement global, d'autres pas. Et dans quelle mesure est-ce que ça va permettre aux organismes de se resynchroniser ou pas temporellement Et puis après, tous ces aspects... Écologique, enfin biotique, le, le temps social, le, le, donc le temps écologique au sens plus large, euh, de manière similaire. Par exemple, en fait, on parlait tout à l'heure encore des coraux. On, on détecte déjà avec le blanchiment des corails, etc., une perte de synchronisation dans l'émission des gamètes des coraux. Et donc, ce changement global peut affecter la synchronisation des espèces avec leur environnement ou leur capacité à vivre dans un environnement donné ou alors leur capacité à interagir avec les organismes de la même espèce ou d'espèces différentes. Et donc, je pense que ça représente vraiment une question euh, fondamentale, essentielle à comprendre pour les mécanismes que ça met en jeu et de ce que ça dit de la biologie des espèces, mais également euh, pour des questions appliquées, si on veut comprendre comment ces organismes peuvent évoluer, peuvent se développer, peuvent euh, euh, arriver à surmonter les impacts auxquels on les expose, euh, c'est important de prendre ça en compte, quelle que soit la menace considérée. Voilà, j'espère... Euh vous avoir emmené euh, au moins avec moi dans ce voyage-là, vous avoir fait découvrir des choses, euh, et en tout cas, vous avoir fait partager moi un sujet qui, qui m'intéresse et qui me passionne. Je vous remercie de, ben, de m'avoir écouté et puis j'essaierai de répondre le plus justement possible aux questions que vous pourriez vous poser. Merci beaucoup, Audrey, pour cette euh, conférence qui était vraiment passionnante. C'est vrai qu'on a découvert un sujet, et finalement, on avait l'impression de connaître le temps, mais non, on a découvert énormément de choses. Et d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de, de questions et de, de remarques sur, sur euh, le Facebook. N'hésitez pas, d'ailleurs, les internautes, à, à poser vos questions, à mettre votre, vos remarques, vos impressions. C'est très intéressant. Alors, eh bien, écoute, Audrey, on y va, hein, c'est parti. Alors, euh, du coup, je, je te donne ça dans, dans l'ordre, hein, finalement, du, de la conférence ça marche alors le changement d'heure hiver été est-il néfaste à l'être humain les communautés américaines et européennes de chronobiologie militent pour qu'on arrête le changement d'heure et qu'on reste en fait à l'heure d'hiver alors désolé pour ceux qui aiment les apéros tardifs l'été mais en fait euh, oui ça aurait des conséquences importantes pour nous et euh, je crois que même l'année passée ils avaient fait des pétitions en ligne et ils essayent de militer au niveau politique pour euh, que ça s'arrête d'accord Bon. <rire> Est-ce que euh, la luminothérapie tient compte justement du temps euh, euh, voilà. Est-ce que, est que tu nous parlais de la lumière Est-ce que finalement, quand on fait de la luminothérapie, on, on se soigne Mais aussi avec cette notion de temps Alors, les trois quarts du temps, la luminothérapie, c'est plutôt le matin. Euh, et donc, oui, en fait, c'est euh, cette notion du temps. Et puis, si, ça se, ça se décrit Enfin, ça se décline. Et, quelque chose que je n'ai pas abordé, c'est... Vous savez, les gens plutôt du matin ou du soir. On considère qu'il y a environ 50% de la population qui fonctionne bien sur un 9-17, qu'il y a 25% des gens qui sont plutôt du matin, ils vont préférer commencer plus tôt, et 25% des gens qui sont plutôt du soir, ils vont préférer commencer plus tard. Et ce n'est pas en fait si anodin que ça parce que... Parce que typiquement, ils avaient un jour interrogé des, euh, des, des, des CEO de différentes boîtes qui considéraient qu'en fait, les, les gens les plus performants chez eux, c'était ceux qui arrivaient le plus tôt le matin. Alors que les gens avaient parfois des performances tout à fait équivalentes. Mais donc, il y a souvent cette idée qu'on veut forcer les gens à fonctionner à des horaires qui ne sont pas les leurs. Donc déjà, en fait, l'idéal, c'est de fonctionner avec euh, l'horaire qui nous correspond le mieux. Donc, si vous êtes plutôt du matin, n'hésitez ben, pas. Si vous êtes plutôt du soir, n'hésitez ben, pas non plus à vous décaler. Et moi, typiquement, pour revenir à la luminothérapie, moi, je suis plutôt du soir que du matin. Et eh ben, un truc qui mettent super fort, maintenant ils font vous savez, des réveils qui s'allument en même temps que, que, que vous avez le son. Moi ça m'aide vraiment à me réveiller le matin. Et pour ceux qui ont du mal à se caler, sinon euh, pas mal de lumière le matin, ça permet de, de, de mieux synchroniser sur, le, sur son cycle de, de la journée en fait. Bon, donc euh, es du matin moi, je suis pas du matin, je suis le soir. <rire> alors, euh, autre question. Alors maintenant, on va s'intéresser aux coraux. La reproduction des coraux, aussi due à un rythme annuel ou autre, point d'interrogation, euh, et non circadien sur 24 ou 12 heures bon, En fait, c'est plusieurs cycles qui, qui, qui, qui agissent entre eux. Il euh, y a le rythme journalier qui va donner les informations sur la durée de, du jour. Et puis, en plus, je crois... Alors, ça dépend des espèces, mais en plus, je crois que certaines préfèrent émettre leurs gamètes la nuit. Il euh, y a ensuite le rythme lunaire qui va donner, donc sur le mois, comme je disais, c'est souvent l'émission des gamètes, c'est après une pleine lune, et puis le rythme annuel, et là c'est souvent des déclencheurs liés à la température qui va donner la période la plus favorable pour l'émission des gamètes. Donc c'est vraiment les trois rythmes qui agissent ensemble. Euh, une petite mention, on a une conférence euh, le 11 mai sur les coraux d'eau profonde, on pourra en reparler à ce moment-là, mais euh, les, euh, finalement les apports également d'aliments avec les, euh, les downwindings, du coup, qui apportent des cas en cascade cette nourriture, du coup c'est aussi... Il euh, y a aussi une temporalité, du coup, dans ces apports de, de nourriture à certaines saisons, par exemple, pour ces coraux d'eau profonde Alors, ça peut jouer. Je n'ai pas l'information précise pour les coraux. Ceci étant, euh, et pas forcément pour les coraux d'eau profonde, on n'a pas forcément l'information là-dessus. Ceci étant, ce, qui, ce, qui, ce que je n'ai pas mentionné aussi ici, c'est quelque chose qui rend les choses pas toujours simples à étudier pour les organismes marins. C'est le fait qu'en fait, euh, le signal de la marée potentiellement, c'est plein de choses. Ça peut être la température, ça peut être la quantité d'oxygène, ça peut être la quantité de nourriture, ça peut être les vibrations, euh, ça peut être le pH. Et euh, certaines espèces vont répondre à certains paramètres plutôt que d'autres. En général, on ne sait pas forcément... Enfin, il faut étudier pour savoir à quoi elles répondent, donc on ne peut pas le dire comme ça dans l'absolu, c'est le même paramètre pour toutes. Et euh, ce qui est aussi assez spécifique, c'est que... Euh, euh je me suis perdue dans ma tête, j'y reviens. <rire> euh, oui, ça dépend des espèces. Et souvent, on ne sait pas non plus comment elles captent certains, euh, certains signaux. Euh, donc, mais par contre, on sait aussi que la nourriture est un donneur de temps important, que ce soit pour des organismes terrestres ou pour des organismes marins. Euh, et par exemple, ils avaient montré chez des espèces de poissons, que si vous mettez un cycle d'alternance jour-nuit, vous synchronisez le cerveau sur euh, ce, cette alternance jour-nuit. Mais si vous allez mettre, par exemple, après la nourriture, pour un animal diurne pendant la nuit ou pour un animal nocturne pendant le jour, eh bien, en fait, vous allez synchroniser le foie sur une période différente. Euh, et donc, euh, la nourriture est un donneur de temps très très important pour, euh, pour les organismes. Donc, que les apports en nourriture soient... Un signal, c'est possible dans l'absolu. Je ne sais pas forcément si ça l'est pour les coraux profonds. Et après, ça demande aussi souvent d'espèce en espèce d'être étudié parce que est-ce que les organismes vont répondre de manière directe à l'environnement, ce qui est toujours possible, ou est-ce qu'ils vont répondre suite à une horloge qui est entraînée euh, voilà, la question est plus large que ça. Alors, on, on va encore rester sur les coraux, mais finalement, on va s'intéresser à, à tous ces organismes fixés. Euh, tu faisais mention, justement, euh, bah, du changement global et on peut penser, par exemple, à la montée du niveau de l'océan. Euh, donc, tu parlais de l'intensité lumineuse qui avait un, un, un impact, du coup, dans, le, dans, dans, dans la perception du temps. Oui. Euh, Est-ce que, dans un contexte d'augmentation du niveau de l'océan, eh bien, du coup, le rythme des organismes fixés peut s'en retrouver modifié ça pourrait complètement l'être, sauf qu'en fait, pour le moment, ce n'est pas étudié, ou enfin, très peu. Enfin, en fait, de nouveau, il y a, il y a quelques équipes. Alors, j'allais dire qu'il y a, qu a 10-15 ans, on était peut-être 15-20 à échelle mondiale à bosser vraiment enfin, sur ces questions-là. Enfin, les gens, c'est beaucoup intéressant. Maintenant, ça s'est un peu développé. Il y a plus, il y a, il y a quelques équipes. Il y en a un peu en France, il y a en Angleterre, il y a en Autriche, il y a en Israël. Enfin, Il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus. Mais, entre guillemets, on reste pas si nombreux que ça quand on voit le nombre de questions à aborder. Euh, ce, que ça, que, ce que ça recouvre, mais clairement euh, euh, la lumière, le lien entre la lumière et les cycles, alors que ce soit de nouveau le cycle circadien, enfin journalier, l'alternant jour-nuit, ou le cycle lunaire, parce qu'en fait, euh, y a, en Autriche, ils montrent entre autres que les organismes sont capables de capter euh, les, la quantité lumineuse du, du signal lunaire, en fait, donc émis par la lune. Euh, donc c'est des, des vrais paramètres importants. Mm -hmm. Le changement global peut affecter la quantité de lumière que recevront les organismes. Mais euh, dans quelle mesure ça va les affecter Enfin, ça n'a pas été. Euh... D'accord. Enfin, on, on voit le lien intellectuel, mais euh, mais ça demande d'être euh, étudié. étudié quoi. Alors Cassandra qui pose la question euh, quelle est la finalité de vos recherches euh, ben, Je le disais en fait, je pense euh, euh, finalité fondamentale et finalité euh, appliquée. En fait, pour moi, euh, travailler sur euh, sur les rythmes biologiques, ça permet de de replacer les organismes, pas seulement dans l'espace, mais dans le temps, et de vraiment réconcilier l'espace-temps pour ces organismes. C'est de comprendre pleinement, pour moi, enfin, ce que j'aime vraiment bien dans ce thème de recherche-là, c'est l'intégration complète de la physique, de la chimie et de la biologie. Ce que les organismes perçoivent de leur environnement, comment est-ce que ça leur permet de fonctionner et comment ça leur permet d'interagir avec leur environnement physico-chimique et avec leurs congénères. C'est ça, que je, enfin, est ça la, la, la grande question, mais après, qui peut se décliner de, de plein de façons. Et comme je disais, enfin, moi, mes recherches, après, ça a toujours été soit de comment les organismes répondent, enfin, répondent aux changements, que ces changements soient liés à l'environnement ou euh, aux actions anthropiques. Je ne sais pas si j'ai pleinement oui, répondu à sa question. Mais... Je pense. Hein, okay. oui. Alors, Victoria qui pose une question. Alors, attention à ce que c'est relevé là. Okay. Un shift de pic d'activité tel qu'observé au niveau de l'activité valvaire, a-t-il été observé au niveau de l'expression génétique là, Je pense qu'elle fait référence aux huîtres. Pour l'huître, euh, on ne l'avait pas mesuré euh, au tonne, On ne l'a pas mesuré. Après, euh, bah, je vais, moi, je vais m'attendre à un shift. Mais... Euh... À l'époque, quand j'ai fait ma thèse, on n'était en pas encore... Le... Tout ce qui est technique de séquençage au début, etc., c'est vachement développé depuis. Donc, mmh. euh, donc on ne l'a pas mesuré sur les saisons. Mais je m'attends à ce qu'on qu le retrouve, à tester. Très coup. bien. Bon, à, à suivre, alors. À suivre. Euh, Avez-vous observé des organismes luminescents à grande profondeur Moi, je n'ai pas travaillé euh, dessus. Euh, ceci étant, euh, ça existe, la bioluminescence. Euh, dans... Le, dans, dans, dans je ne sais pas jusqu'où, je n'ai pas la réponse jusqu'à quelle profondeur, mais ça existe. C'est hyper présent dans la colonne d'eau, euh, c'est hyper répandu. Et alors, alors là, pour le coup, ce n'était pas à grande profondeur, mais on sait qu'il y a des liens avec l'horloge circadienne chez certaines espèces bioluminescentes. Mmh. Euh, une question. Euh, plus vulnérable, si le rythme change, existe-t-il ce rythme chez les, les êtres unicellulaires Oui, ça existe chez les unicellulaires jusqu'aux multicellulaires. Et après, quand je disais plus vulnérable, euh, oui. Après, comme je disais au début, on considère les rythmes comme adaptatifs parce qu'en fait, bah, tous ces éléments, le fait qu'ils soient omniprésents, le fait que ce soit des mécanismes euh, formellement similaires, le fait qu'il y a eu des expériences qui montraient que quand euh, le temps interne était proche du temps de l'environnement, les organismes se comportent mieux, etc. Maintenant, je dis considérer comme adaptatif parce qu'on enfin, est d'accord dans la communauté aussi, scientifique pour dire qu'il faudrait encore certaines études plus poussées. Typiquement, pour mesurer souvent le fitness des organismes, c'est mesurer le succès reproducteur, typiquement. Donc. Euh, on montre encore un peu d'outils pour, pour enlever le conditionnel sur la phrase mais potentiellement un organisme qui du coup n'exprime plus son rythme et qui donc n'a plus cette synchronisation avec son environnement peut être effectivement, ça peut être une perte d'adaptabilité ou une, une vulnérabilité. Est-ce que lorsque l'on parle de valence écologique, le temps peut être un paramètre désormais à prendre en compte? Oui, mais comme à plein de niveaux, et actuellement on ne le fait pas, comme la structure des communautés, souvent on parle de structure des communautés, mais on parle de structure spatiale, on ne prend pas en compte la structure la temporelle, qu'est-ce que ça devient ouais. une fois qu'on l'inclut En fait, souvent le temps est un impensé en biologie marine, parce qu'une des raisons, c'est comme je vous le disais, ce n'est pas si simple à prendre en compte, ce n'est pas facile à mettre en place, les expérimentations ne sont pas forcément évidentes. Je pense qu'on a obtenu énormément de résultats hyper probants sur certaines questions, et que le temps, si on le prend en compte, nous permettra d'affiner les observations qu'on fait. Très bien. Alors, euh, oh là là, il y a encore, il y a encore. Pas de souci. On, oui. on continue Vous on avez continue. toute la soirée. là. Alors, les espèces marines remontant vers les latitudes les plus hautes à cause du réchauffement climatique vont se trouver face à de nouvelles conditions d'alternance jour-nuit. Sait-on si cela va avoir des conséquences sur leur biologie et leur reproduction, par exemple Ça n'a pas encore été étudié. Je vais vous répondre ça souvent, hein, que ça n'a pas été étudié, puisqu'on n'est pas encore beaucoup à l'avoir fait. Mais en terrestre, euh, oui, ça a été prouvé. Alors soit certaines espèces de drosophiles perdent en rythmicité, donc elles sont moins rythmiques, en fait ça les force à aller sur des conditions où la photopériode ne leur est pas favorable, mmh. euh, soit euh, certaines en fait du coup ne montent pas, elles restent là où elles sont mais en fait ça les met dans des conditions qui ne sont pas optimales pour elles, de donc sûr. ça peut aller dans les deux sens. Quid de la pollution lumineuse Y a-t-il un impact à craindre sur les animaux du littoral et leur capacité immunitaire Ça n'a pas été étudié, mais je vais répondre la même chose. On sait qu'en terrestre, par exemple, la pollution lumineuse a des grandes conséquences sur un certain nombre d'insectes, sur des chauves-souris, etc. Alors peut-être que la réponse sera non en marin. Enfin, je ne peux pas répondre. Néanmoins, quand on voit l'impact que ça a en terrestre, ça mérite en tout cas de poser la question en côtier et d'aller l'étudier. Tu faisais référence, euh, finalement, euh, à la lumière. Est-ce que, finalement, pour les organismes terrestres ou marins, il y a un optimum, euh, par exemple, de temps euh, d'exposition à la lumière Et que, par exemple, pour les élevages, ça pourrait aider euh, à des élevages euh... Alors, il y a des optimums. En fait, ce qu'il y a surtout, c'est que les horloges... Il y a une gamme d'entraînement de l'horloge. C'est-à-dire que, souvent... Euh, ce qu'ils ont montré, c'est que si une horloge est très, très forte, elle a une gamme d'entraînement qui n'est pas hyper large. Donc, par exemple, on peut entraîner certaines espèces avec des cycles de 10 heures, 10 heures. Enfin, donc, ça fait 20 heures au total, ou 22, ou 24. D'autres, elles vont pas aussi loin que ça. Je crois que le plus bas où ils étaient descendus, je crois que je, je mets plein de guillemets parce que je suis pas sûr à 100%. J'ai lu ça il y a un, un, un paquet de temps. C'était sur des espèces d'oiseaux qu'ils arrivaient en, à, à, à synchroniser jusqu'à quelque chose d'aussi bas que 3 heures, 3 heures ou quelque chose comme ça. Ils arrivaient à, à synchroniser les choses. Euh, Bon. Typiquement, chez l'huître, en fait, Gisèle a une horloge assez faible et assez plastique. Nous, on est arrivé à entraîner un rythme de marée avec un signal lumineux de 6h-6h. Et on est arrivé à entraîner un rythme journalier avec un signal de marée. Donc, ça montre quand même qu'il y a une certaine plasticité euh, chez, euh, chez l'organisme. Mais, euh, mais du coup, oui, on peut... Il y a une vraie question sur l'intérêt d'avoir des horloges hyper robustes ou plutôt légères la, et l'adaptabilité que ça donne aux organismes. Mmh. Euh, quel rythme pour les organismes polaires alors, il y a des choses qui montrent qu'en fait, ils en ont. Ils en ont, euh, plutôt journaliers en général. Euh, alors, il n'y a pas encore beaucoup d'études non plus, mais il y en a qui. Bah, et de nouveau, hein, ces études-là, elles ont moins de 5 ans. Mais on retrouve, euh, on retrouve des, des, des rythmes là-haut. Pareil, en fait, comme pour les océans profonds, on a longtemps pensé que c'était arythmique. Ben, en profond, parce qu'il n'y a pas de jour-nuit. et puis parce qu'il y a encore parfois cette idée que ce sont des environnements forcément très lents. En tout cas, sur les sources hydrothermales, ce n'est mmh. pas, pas le cas. En polaire, il y a un peu cette idée là aussi, hein, que quand tout est gelé et qu'il fait tout le temps nuit, ben, il se passe rien. Et en fait, ils ont montré qu'il y a des niveaux d'activité biologique. À plein, à plein, pour plein de paramètres qui restent assez élevés et qui a des rythmes qui existent encore. Euh, J'ai encore une dernière question. Les ondes de la 5G peuvent-elles perturber les milieux marins Aucune idée. Aucune idée. Euh, sinon, j'avais une petite remarque euh, pour faire plaisir pour la fin. La physiologie, c'est la santé, donc gardez le rythme. Audrey, tu es brillante, bravo. Je crois que tu as des supportrices. Là. Super, merci beaucoup. <rire> Audrey, merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment passionnant. Ben, merci. Et puis merci à tous ceux qui... Enfin, voilà, on ne vous a pas vu ce soir... Euh... Enfin, je pense qu'on en est tous un peu désolés, mais on espère que pour les prochaines conférences, vous serez là. Et puis, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci de nous avoir accompagnés. Et puis, euh, j'espère que ça vous aura amusé, appris quelque chose, distrait, peu importe. Mais merci d'avoir été là. Et puis voilà, merci à Océanopolis de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir, tu es bienvenue. Super, merci beaucoup. <rire> merci Audrey. Alors avant de se quitter, eh bien, euh, à vos agendas, puisque eh bien, nous allons avoir une exposition à Océanopolis qui va euh, bientôt sortir à la fin du mois. Normalement, vous pourrez la découvrir. Mais à l'extérieur d'Océanopolis, on ne vous en dit pas plus, suivez nos actualités. Vous pourrez ainsi en savoir un peu plus. Et puis, euh, quand même, on va continuer nos conférences. Mais cette fois-ci, il va falloir attendre le 11 mai, le mardi 11 mai à 20h30. Soyez connectés, Facebook, les nos réseaux sociaux. Euh, cette fois-ci, comme je disais, on va s'intéresser aux au coraux d'eau profonde. Euh, le titre, Ça chauffe pour les coraux d'eau froide, et ce sera une conférence euh, présentée par Lenaïque Menot, qui est chargée de recherche à Ifremer, et également Franck Lartaud, maître de conférence à Sorbonne, université, et qui est officie à l'Observatoire océanologique de bagnoul sur mer. En fait, il existe des coraux tropicaux, notamment de surface, que l'on découvre derrière nous, mais il existe également des coraux d'eau profonde en Méditerranée, en, en Atlantique. Et on va, voilà, on va découvrir énormément de choses autour de ces coraux. Ils sont extrêmement importants pour ces, pour ces grands fonds. Merci Audrey. Merci à vous. Et puis euh, bonne soirée. Pareillement. Bon.